Hey, bonjour à tous oh bonjour. pas mal d'école hein, ce matin c'est bon, ouais, pour bon, ça donc ce matin on continue avec avec jean on se prépare à la semaine prochaine ce sera ce sera ce sera, ce sera Pâques. et donc ce matin nous allons parler de, de la résurrection de, de notre seigneur au chapitre 20 donc on, on, on la semaine prochaine je pense qu'on finit on finit on finit jean la semaine prochaine on aura passer au travers de, de, de, de, de l'évangile de Jean. Donc, on, on lit, ouvrant nos Bibles, et puis on va, on va lire ce passage-là, Jean, chapitre 20, verset 1 à verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre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 et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié sur un lieu à part. Mais l alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'étant s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait.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 Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Euh, avant de commencer un petit détail, pourquoi est-ce que parce que j'en parle pas j'en parle pas la suite mais peut-être que ce serait bon que j'en parle avant de commencer notre étude. Pourquoi est-ce que Marie est si bouleversée et pourquoi elle pleure? Euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans certains pays, dans, et dans certaines régions du monde, par le passé et même maintenant, parfois il y a des pilleurs de tombes parce que quand on enterre quelqu'un, on enterre avec des richesses, avec de l'or, et parfois les gens ont des dents en or qui valent, ben, ça, vaut, ça vaut de l'argent. Et des fois quand on enterrait des gens, comme ici à cette époque-là, quand on enterrait des gens dans des, dans des, dans des, dans des cavernes, quand, quand on les mettait, c'était pas en terre, euh, les pilleurs de tombes venaient et puis euh, venaient prendre ce qu'ils y avait comme richesse. Parce que souvent, les gens riches étaient enterrés avec ce qu'ils avaient de, de, de plus précieux. Et donc, dès qu'on l'enterrait, le soir même ou deux soirs après, eux, ils venaient en cachette, hop, et puis ils volaient le corps. Ils pillaient le corps, ils laissaient le corps là, mais ils, ils désacralisaient le corps en, en prenant tout ce, qui était, tout ce qui avait été mis. Et c'est pourquoi Marie est si bouleversée. Elle pense que des pilleurs sont venus, euh, pensant trouver des richesses, et ont on, on dérobé le, le, le, le corps du Seigneur. Mais comme on le verra juste à, après, dans la deuxième partie, Beaucoup de personnes aussi ont voulu faire croire que Jésus n'était pas vraiment ressuscité par divers arguments. Et on verra que, dans la deuxième partie, aucun de ces arguments ne tient la route, ni que les gens sont venus le voler, ni un pillage un pillage quelconque. Pour, pour certaines personnes, et, et ça j'en ai juste, juste parlé avec des frères et des sœurs, qui trouvent que l'Ancien Testament est ennuyeux à mourir. On lit beaucoup le Haut Testament, on lit les Épîtres, on lit les Évangiles, mais l'Ancien Testament, c'est ah difficile à lire. Il y a beaucoup de, de, de lois dedans, des vêtements, des temples, blablabla, blablabla, blabla. Bla. Avant qu'on finisse un chapitre, on est endormi. Le pire, c'est le Lévitique. Non Ah bon Le pire, ce que j'ai entendu, c'est le Lévitique. Moi je... Quelqu'un m'a une fois dit, moi, le Lévitique, je ne suis pas capable. C'est pas possible. J'ai essayé, je sais que c'est la parole de Dieu, j'ai essayé, mais au bout de deux chapitres, je, je, je, je décroche. Et puis, il y a tellement d'histoires, c'est des histoires, c'est des choses qui sont passées, il y a 2000 ans, 3000 ans. En fait, ça ne nous concerne pas vraiment, ça ne nous concerne plus vraiment. Il n'y a rien de moins vrai dans l'Écriture, il n'y a rien de moins vrai. L'Ancien Testament, les prophéties, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, trouvent leur accomplissement final dans le Nouveau Testament. Il y a des accomplissements qui se passent dans l'Ancien, mais leur accomplissement et leur vrai sens se trouvent dans le Nouveau Testament. Les histoires, les lois, les commandements, les faits trouvent leur sens final dans le Nouveau Testament. Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on lit le Nouveau Testament, on voit que les deux dialoguent les deux se parlent et se répondent. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. » Jean chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est comme voir l'image en 3D, en deux, deux, deux points de vue différents, deux angles différents. Un autre exemple. Le roi David, dans le célèbre psaume 23, on le connaît tous, le psaume 23, où il dit, l'Éternel est mon berger. Et Jésus, dans G, Jean 10, 10, 11, qui lui répond, je suis le bon berger. Et quand il, euh, David continue, on dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus dit, et quand j'ai fait sortir mes propres brebis, je marche devant elles et les brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Je les rassure. L'ancien répond au nouveau. Et, et on n'a pas le temps de regarder Esaïe, Apocalypse, Zacharie, Jean, Ézéchiel, euh, euh, euh, euh, et puis aussi Apocalypse. Comment est-ce que c'est inter interloqué? Mais frère, si on ne lit pas l'Ancien Testament, il y a des choses qui vont totalement nous dépasser dans le Nouveau. Il y a tellement plus dans le Nouveau Testament, dans, dans, dans ce que Jésus dit, il y a tellement plus à comprendre si on a lu l'Ancien Testament et qu'on est familier de l'Ancien Testament également, la Bible est un tout. Et la résurrection de Jésus qu'on voit aujourd'hui ne fait pas exception. Ce matin, j'aimerais vous parler de Lévitique. Lévitique. Le souverain sacrificateur. C'est... Mais, mais lisons. Lisons ce matin. On va se permettre de regarder dans Lévitique. Plongeons ensemble dans Lévitique ce matin. Lévitique chapitre 16, versets 1 à 2. « L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en présence de l'Éternel. » Pourquoi ils moururent Au passage, c'est parce que les deux fils aînés de Aaron euh, Nadab et Abiou, étaient sacrificateurs également. Mais ils avaient offert un feu, ils avaient offert de l'encens, pas conformément à ce que Dieu demandait. Dieu leur avait donné des règles bien précises et le feu que eux, ils avaient fait, n'était pas un feu qui était pris de l'autel. Ils ont fait leur petit charbon à, à part. Ils ont dit bah, « De toute façon, c'est pareil. L'autre feu ou l'autre feu, c'est pareil. » Ils n'ont pas obéi complètement au commandement de Dieu et ils ont été foudroyés sur place. Donc ça, c'est l'histoire. On, on, on, on revient à notre lecture. Donc, l'Éternel dit à Moïse « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire » « Au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ok, petite, rapide, petite leçon, très, très, très, très rapide. Le temple, dans le temple, il y avait le, dans le temple de Jérusalem, bon là, à l'époque, ce n'était pas encore le temple, mais comment était bâti, que ce soit le temple ou le, le, le, le tabernacle, comment c'était bâti Il y avait le parvis qui était dehors, ok et dans le temple, il y avait le lieu saint où les sacrificateurs euh, venaient et puis faisaient leur, leur office. Ils offraient le pain, ils offraient, etc., les prières. Ça, c'était le lieu saint. Tous les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint. Mais ensuite, il y avait un voile, très épais. C'était un voile, en fait, qui faisait un mètre, à peu près un mètre d'épaisseur. En fait, ils avaient mis des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Ça faisait un mètre d'épaisseur pour ensuite rentrer dans le lieu qui s'appelait le lieu très saint. Dans le lieu très saint... On avait mis l'Arche de l'Alliance. Vous savez, vous vous rappelez l'Arche de l'Alliance de... Vous avez vu Indiana on a vu une Diana -Dios, je crois. Donc, l'Arche de l'Alliance avait été mis dans le lieu très saint. Et c'est dans l'Arche, on avait mis le bâton, de, le bâton de, de, de, de Aaron, on avait mis les tables de la loi, on avait mis un peu de manne qu'on avait gardé, conservé en témoignage, parce que certains diront que Dieu n'a jamais envoyé de manne. On avait pris la manne et on avait mis cette manne-là dans l'Arche de l'Alliance. Et le souverain sacrificateur, seul, donc Aaron à l'époque, avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et ce lieu très saint-là, il n'y avait aucune lumière. Il était plongé dans les ténèbres à l'année longue. longue. Il y avait un gros, un gros euh, rideau, là, un épais rideau, et il était plongé totalement dans les, dans les ténèbres. Et une fois par an, le souverain sacrificateur... <coughs> Le jour du pardon, que les, les, nos, nos, frères, euh, nos frères juifs appellent Yom, Yom Kippour, rentrer à l'intérieur, dans le sein dans le des Saints, pour offrir, offrir son sacrifice. C'est bon Mais il, il n'était pas autorisé à rentrer n'importe quand, parce que ce lieu, c'était le lieu où Dieu résidait. C'était le, le, le, le lieu très saint. Donc, on lit Genèse, on, le, le, le, le, un peu plus loin, dans, dans, dans le chapitre, « Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'éternel et deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il égorgera... Le bouc propitiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Donc il y a des parfums et il y a le sang qu'il doit amener au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il fera aspersion sur le propitiatoire. Donc ça, c'est la loi. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, ah, c'est pas, pas, pas, pas glamour. C'est pas très excitant comme lecture. Mais ça nous, dit, ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit plusieurs choses. La première, c'est que « Selon la loi, le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le sein des saints, donc le lieu le plus saint, pour offrir le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que pour le pardon du péché, pour lui-même et pour le peuple. Lui seul était habilité à le faire. Personne d'autre, si quelqu'un d'autre le faisait, dès qu'il passait la porte, enfin le, le rideau, il mourait sur place. » Il était, on le mettait les habits, toutes les habits euh, sacerdotaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait, sur la, vous connaissez la, la tiare, la tiare c'est le gros, le, gros, euh, le gros chapeau qu'il mettait. Certains évêques et cardinaux souvent ont aussi des, des gros chapeaux, là, la, la, la tiare. Et sur la tiare, il y avait une plaque métallique sur laquelle était écrit « Sainteté à l'éternel ». Est-ce que le fait qu'il y ait une plaque métallique au-dessus ou qui porte une inscription, ça vous rappelle quelque chose. La plaque qu'on avait mise sur la... là, c'est juste une réflexion que, que, que je me suis faite. Si quelque chose allait de travers, il mourrait, sur place. Si le sacrifice pas du taureau n'avait pas été fait conformément à la loi, il mourrait. S'il n'avait pas fait tous les gestes qu'il fallait, il mourrait si l'animal qui avait été abattu avait le moindre défaut, il mourait. Direct. C'est chaud quand même, hein? comme, comme, comme métier. Personnellement, je ne l'aurais pas pris, mais bon. Maintenant, comprenez une chose. Comprenez une chose. Si le sacrifice avait été refusé, qu'est-ce qui se passait pour lui? Il mourait. Maintenant, comprenons ceci. Pour nous et pour le peuple, le fait que le souverain sacrificateur sorte vivant du Saint des Saints, qu'est-ce que ça signifiait Ça signifiait que le sacrifice avait été agréé et que lui et le peuple avaient été pardonnés. Ça, c'était la condition, la seule condition que le peuple attendait dehors. C'était le seul signe que le peuple attendait. Aucun autre pas d'éclair, pas de tonnerre, pas de, pas de blabla, pas de voix. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de fixer le, le... Parce que les sacrificateurs étaient dans le lieu saint, donc dehors, hors du, du... Ils pouvaient regarder ce qui se passait. Et le peuple dehors attendait qu'une chose. De voir le souverain sacrificateur sortir. Si il sortait, ça signifiait que leur péché était pardonné. Et le peuple était pardonné. Le souverain sacrificateur était pardonné. Mais s'il ne sortait pas, et s'il restait, il était mort, frappé, dans le lieu saint, ça signifie simplement que pour une raison ou pour une autre, de toute façon, le péché du souverain sacrificateur restait sur lui, et le péché du peuple restait sur le peuple eux-mêmes. Vous me suivez Regardons ce que l'Écriture nous dit dans l'épître dans, dans, dans aux Hébreux. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés plus que la faiblesse est aussi son partage. Il est comme nous. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés et ceux du peuple. C'est ce que j'expliquais tout de suite. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir quoi Notre souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. » Plus loin, l'auteur dit encore de plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, personne éternel. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce,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 Car ceci, il l'a fait une fois pour tous en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souvent un sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous me suivez encore Ok, un dernier. Ensuite, un dernier Hébreu. Puis, promis, j'arrête. Hébreu chapitre 9, verset 11. Mais Christ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 Chaque année, il y avait un Yom Kippour. Oh, D'ailleurs, cette année, il y aura un Yom Kippour, 2000 ans plus tard, oui ou non L'année prochaine, si Christ ne vient pas, il y aura encore un Yom Kippour. Il y a un Yom Kippour toutes les années. Lui, Christ, est rentré une fois pour, pour toutes. Et la rédemption qu'il a obtenue est une rédemption éternelle. Mais comment on sait que son sacrifice a été accepté comme les Hébreux regardaient le souverain sacrificateur sortir, nous, nous savons que son sacrifice a été accepté par Dieu parce qu'il est sorti du tombeau. Il est rentré et il est sorti du tombeau. Il est rentré dans la mort. Vous vous rappelez que le, le, le saint des saints était dans, dans les ténèbres perpétuelles Pourquoi L'image qui est là, c'est une image où on n'approche pas de. C'est que par la mort, on n'approche pas de Dieu. Et c'est aussi une image de la mort dans laquelle Christ allait rentrer des, des, des, des siècles plus tard. Et il est sorti vivant. Le fait qu'il soit ressuscité, le fait qu'il soit sorti du tombeau ne signifie qu'une seule chose. Le sacrifice maintenant a été agréé et nous sommes justifiés, déclarés justes. C'est pourquoi l'Écriture ici dit « Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité » Pour notre justification, il est mort pour le pardon de nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Comment nous savons que nous sommes justes devant Dieu Comment savons-nous que nous avons été déclarés justes devant Dieu Mais parce que lui, il est sorti du tombeau. Et il n'y a pas deux personnes qui l'ont vu, il n'y a pas douze personnes qui l'ont vu. Il y en a plus de 500 qui ont été, qui ont été témoins de sa résurrection. C'est sa résurrection qui marque notre justification. Sans résurrection, impossible de savoir si le sacrifice a été agréé ou non. S'il n'était pas ressuscité, impossible de le savoir. Et impossible de prouver qu'il est réellement fils de Dieu, comme il l'a dit. S'il est fils de Dieu, il est Dieu. Et il est maître même de la mort. Et il le prouve en ressuscitant. C'est pourquoi la parole dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. C'est le roi David qui parlait du, de la joie son, de connaître, de savoir que son péché est pardonné. Le roi David parlait de ça, et même en son temps, il avait expérimenté. Pas seulement que ton péché est pardonné, mais le savoir que ton péché est pardonné. Le sang de Jésus fait plus que simplement nous pardonner à la différence du sang des boucs qui pardonnaient simplement de péché, le sang de Jésus nous lave notre conscience. Notre conscience ne nous accuse plus de péché, oui ou non Notre conscience en lui ne nous accuse plus de rien du tout. Notre conscience est complètement apaisée. Le sang d'un mouton, le sang d'un porc, j'allais dire d'un porc, Ouh là, quel, quel blasphème, le sang d'un mouton, le, le, le, le sang des bœufs faisait que le peuple avait leur péché pardonné. Mais en eux, ils savaient qu'ils n'étaient toujours pas justes et qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas, pas correct. Notre justification devant Dieu est l'affaire d'une microseconde. Je vais le redire là. Notre justification devant Dieu, la justification devant Dieu est l'affaire d'une microseconde. Il y a d'autres processus après dont on parlera plus tard. La sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit. Le, le, le, le travail des saints, l'œuvre des saints, le jugement des saints, tout ça on parlera après une autre fois. Ça, ça met du temps. Mais la justification ne prend que une, une microseconde. Si à l'instant même où nous croyons que Christ est mort pour nous, à cet instant-là, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour ma justification, à cet instant précis, si je le crois de tout mon cœur, je suis justifié devant Dieu. Je suis mis au bénéfice de, du sang de Jésus. Et je suis justifié devant lui. Une microseconde. Ça n'a pas à prendre des années et des années et des années. Hébreu nous dit, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous devons, nous devons enfermer et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Paul dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés. Ah, ça, ça ne prend pas une danse de la pluie, là. À l'instant où nous croyons que ce prédicateur-là de Galilée, qui est mort il y a 2000 ans, est le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour moi, il est mort pour mes péchés, à cet instant précis, là, qu'il est ressuscité pour ma justification à moi, je le crois, je suis mis au bénéfice et je reçois la vie nouvelle. À Galates, Paul insiste encore, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Attention, j'utilise bien le mot « justifié ».« Justifié », ce n'est pas par la loi, par les œuvres de la loi, ni les œuvres d'aucune œuvre, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul cher ne sera justifié par les œuvres de la loi. Malgré tout, Dieu dit que mon, mon, mon juste aussi vivra par la foi. Mais ça, c est, c est, ce, sera un autre, ce sera pour, un, pour une autre foi. Une micro-seconde. Micro ça, ça ne prend pas mille ans. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il est ressuscité ou pas Est-il ressuscité ou non Et pourquoi c'est important Même pour nous. Parce que le fait qu'il soit ressuscité, s'il si est ressuscité pour la justification de ceux qui croient, pour notre justification, s'il si est ressuscité pour la justification de ceux qui croient en lui, alors il est ressuscité pour la condamnation de ceux qui ne croient pas. Il n'y a, a, a pas de poids de mesure. Si je dis que Jésus est ressuscité et je ne crois pas en lui, si je crois qu'il est ressuscité et je ne crois pas en lui, je me condamne moi-même. Avant de partir dans le livre de dans Marc, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce matin, la question pour nous et pour, et pour, et pour le monde, c'est de savoir, finalement, est-ce qu'il est vraiment ressuscité ou pas C'est une question qui, au long de l'histoire, a fait énormément débat. Nos, nos amis musulmans disent qu'il n'est pas ressuscité. Parce qu'il y a effectivement, dedans, il y a une sourate qui dit que « Dieu a substitué quelqu'un, il n'est pas ressuscité ». D'autres personnes disent qu'on a volé le corps ou euh, il était dans un semi coma Il n'était pas vraiment mort. Mais Paul dit ici que si Jésus, si jamais c'est faux qu'il n'est pas ressuscité, parlons de nous d'abord, si c'est faux, euh, nous, sommes, nous sommes en trouble et nous sommes bien malheureux. Il dit ça aux, aux Corinthiens. Il leur dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, elle est vaine. Et vous êtes encore ben, dans vos péchés. Il dit, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ, ben, ils sont perdus. Si, et si dans cette vie seulement, hein, si c'est si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que toutes les joies de la terre, toutes les joies du péché... Nous, nous, nous les refusons. Mais si finalement, il n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémice de tous ceux qui sont morts. Vous savez, beaucoup ont essayé de nier que Jésus était mort. Pourquoi? C'est simplement pour le simple fait, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, que s'il si est ressuscité, il est ressuscité soit pour notre justification, soit pour notre condamnation. Entre les deux, là, il n'y a absolument rien. Et de manière intuitive, les gens le comprennent, ça. De manière intuitive, on le comprend. C'est pourquoi, par exemple, dans le Coran, on a, on a, mis, on a pris soin de dire, de l'écrire dedans, « Il n'est pas, pas mort ». On a pris soin de l'écrire parce que c'était un point qui était tellement important. On a pris soin de l'écrire. « Il n'est pas mort ». Littéralement, il n'est pas mort, ils l'ont point tué, ils l'ont point crucifié, mais un autre a, lui a été substitué. Pourquoi no, le, le Coran tient tellement à souligner que non, il n'est pas mort, donc non, il n'est pas ressuscité Parce que si jamais il est ressuscité, c'est la preuve formelle qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et c'est la preuve formelle que Dieu a accepté le sacrifice, et c'est la preuve formelle qu'il n'y a de salut dans aucun autre. Et donc, il faut nier absolument qu'il soit crucifié, qu'il soit mort. Il faut le nier complètement. Certaines personnes ont dit qu'il euh, était tombé dans un semi-coma. Et euh, euh, euh, euh, une fois qu'on l'a mis au tombeau, comme on l'avait enroulé avec des épices, euh, il avait senti l'odeur des épices et la fraîcheur du tombeau l'a réveillé et il est sorti. OK, mais... OK, fine. Mais dans ce cas-là, un homme qui est totalement enroulé de bandelettes, comment il se détache Si dans les évangiles Lazare n'a pas pu lui se détacher et le Seigneur a demandé à des gens aller, aller le détacher parce qu'il est complètement enroulé de bandelettes et c'est du tissu là, c'est pas du pas du, du tape que tu peux détacher là. Comment a-t-il fait Bon, d'accord, il se détache, il se réveille, les épices, il se lève, il se détache. Fine. La pierre, il la roule comment c'est une pierre qu'il faut, je ne sais pas, combien d'hommes pour la rouler. Bon, fine, il roule la pierre, il est suffisamment fort. Mais devant, là, il, y a, il y a des soldats romains qui sont en garde. Là. Il y a toute une troupe de soldats romains, des, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des tueurs entraînés, et ce ne pas des, des, des, des deux de pique. Là. Comment ils passent au travers de, ces, de tous ces soldats-là, qui n'ont absolument rien vu et vous pensez réellement que s'il est sorti et que les soldats l'ont vu, ils ne vont pas rapporter que non, il est sorti, on a lutté contre, avec lui et on l'a laissé partir, et il ne l'aurait pas dit? Ça, ça, ça, ne tient, ça, ça ne tient juste pas la route. Ça ne tient pas la route. Et une fois qu'il a frappé les soldats, il a tapé les soldats, n'oublions pas tout ce qu'il a subi, tout le sang qu'il a perdu, sans compter le fait qu'il a passé trois jours et trois nuits sans manger, sans boire, après avoir subi une hémorragie, une hémorragie massive. Il va faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller rencontrer les disciples sur le chemin d'Emmaüs et ensuite courir pour revenir à Jérusalem. Mais, c'est... D'autres ont dit que les disciples avaient été victimes d'une hallucination collective, qu'ils étaient tellement tristes et voulaient tellement le voir vivant qu'ils l'ont vu vivant. Hey une hallucination que tu peux toucher, une hallucination qui fait à manger, qui fait des poissons, une hallucination qui s'assoit et qui mange avec vous. Bon, d'accord, c'était une, halluc une hallucination. Mais une fois qu'il a mangé le poisson et, et qu'il est parti, le poisson, comment, comment se fait-il qu'il ait, ait été mangé? Et le miel qui restait là, bon, enfin. Et hallucination, ok, les 12, et les 500 aussi, hallucination. Qui, plus de 500 personnes, tout le monde a halluciné dans le même temps et sur une longue période quand même, avant qu'il ne qu soit ressuscité. Certains ont dit que les disciples, ce matin, le matin, se sont trompés et sont allés au, dans le mauvais tombeau. Ben voyons, ben voyons. Ce tombeau-là, c'était à Joseph, Joseph d'Arimathée qu'il avait expressément fait creuser, on le met là, et le lendemain, on vient et puis on se trompe de tombeau. Aujourd'hui, on a des cimetières qui ont des milliers de tombes on arrive à repérer rapidement la tombe de notre, de notre écheur, oui ou non Et franchement, une caverne au milieu, au milieu de au milieu, hors de la ville, ce n'est pas comme s'il y avait caverne numéro 1 juste après caverne numéro 2 et puis il y avait des adresses. Il y en a une là et puis l'autre c'est des centaines de mètres après. C'est impossible de se tromper. Tout ça pour échapper à la conclusion toute simple qu'il est ressuscité, vous n'avez pas cru en lui, vous êtes condamné. Il est ressuscité, mes frères et sœurs, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité pour notre justification. Si je le crois, si je le crois, moi je le crois, je le crois de tout mon cœur. Et j'ai été justifié devant mon Père. Tu l'as cru de tout ton cœur. Et tu as été justifié devant ton Père. Et si ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore cru, qu'il est mort pour moi, pour moi, pas pour la, les, les autres là, on va laisser faire les autres. Il est mort pour moi. Et il est ressuscité pour ma justification à moi. C'est l'affaire d'une microseconde. Si tu crois ça, tu es justifié devant Dieu. Et tu verras ta vie, tu recevras le don de la nouvelle vie. Et tu verras les effets dans, dans, dans les heures à venir. Ta vie va complètement changer. Et je ne fais pas souvent ça. Et ce matin, on est en nombre restreint. Je pense que je connais à peu près, à peu, à peu près tout le monde, je crois. Mais si parmi nous, quelqu'un n'a pas fait cette expérience-là, ce matin, c'est le moment. Si jusqu'à présent, après, tu as entendu la parole, tu as, tu as, tu as assisté au culte, tu as peut-être accompagné tes parents, accompagné ta femme, accompagner ton mari, Où tu es venu parce que tes enfants t'ont invité depuis tout ce temps et tu trouves que finalement la musique elle est bonne, et puis on... ouais, La prédication n'est pas si mal que ça. Et puis la communion te plaît, mais tu n'as jamais cru de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés et pour ma justification. Ce matin, c'est le temps. C'est le temps. Je, je, je... Mes frères sont témoins, je ne fais jamais ce, ce, ce genre d'appel. Mais aujourd'hui, je fais cet appel-là. Et si je le fais aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu fasses. Cette, cette, le Seigneur t'invite ce matin. C'est le moment, c'est ton moment. Amen. J'aimerais, je sais que ça a, été, ça a été rapide. Vous aimez qu'on c'est beaucoup plus long. Je, je, je, suis, je, suis désolé, je suis désolé, mais... Dimanche prochain, nous allons fêter. Fêter la résurrection de notre Seigneur. Avec un baptême avec des cris de joie. Si vous ne criez pas, moi je crierai. Et c'est sûr que Dieu, Dieu va hurler de joie, avec des cris de joie. Et avec un bon repas. On le fêtera ça dimanche prochain. Mais ce dimanche aujourd'hui, et vendredi, nous parlons de sa mort et de sa résurrection, et on va se recueillir, et on va se réjouir, et on va, on va vraiment penser à ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je ne pas ça souvent, faites-moi une faveur, baisez, baissons nos têtes. Et je vais encore une dernière fois demander, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Si dans ton cœur, si dans ton cœur, tu n'as jamais reçu, si dans ton cœur, au plus profond, tu, tu sais, tu sais que tu n'as jamais cru en lui. Mais aujourd'hui tu vois, aujourd'hui tu crois, lève-toi là où tu es. Pas la peine d'approcher, juste lève-toi et marque ça. Lève-toi devant Dieu pour dire, regarde Seigneur, nous voici, nous voici. Le sang que tu as versé, il a été pour moi. Et la vie nouvelle que tu as, as, as manifestée en sortant de ce tombeau-là, elle est pour moi également. Il n'y a pas de jeûne ce matin devant le Seigneur. Père éternel, nous voulons, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as fait. Seigneur, nous étions des ivrognes. Nous étions, Seigneur, des meurtriers. Nous étions des hommes violents, des femmes violentes. Nous étions des menteurs les adultères, les gens, Seigneur, qui aimaient la corruption, qui aimaient, Seigneur, les choses du monde, qui aimaient la pornographie. Seigneur, le, le chemin, le seul chemin qu'il y avait devant nous était un chemin large, vaste, mais il menait à la perdition. Et notre cœur, jour après jour, nous reprochait notre vie, jour après jour. Père, on n'avait aucun repos. N notre esprit et notre âme étaient en ébullition. Mais tu as eu pitié de nous et tu as envoyé ton Fils aimé de toute éternité. Tu l'as révélé au monde et il t'a révélé au monde. Il est allé en obéissant à la croix, il est mort, afin que nous, nous ayons la vie qui est en lui, il nous l'a donnée. Afin que lui, il soit en nous et que nous, nous soyons en lui comme lui, il est en toi. Et Seigneur, il nous appelle à vaincre comme il a vaincu en, à vaincre, afin que nous puissions nous asseoir sur son trône, comme lui il a vaincu et ses pères assis sur ton trône. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, être tellement reconnaissants et nous réjouir en toi. Donne-nous, Seigneur, dans la semaine qui suit de nous rendre compte de plus en plus et d'avoir à tout moment, Seigneur, les mains qui se lèvent toutes seules pour te louer et pour te glorifier et pour te remercier. Tendre Père en Jésus, nous te remercions et nous te prions. Nous prions Seigneur pour nos frères et nos sœurs. Nous prions pour nos amis qui ne te connaissent pas. Nous te demandons Seigneur que ta grâce touche leur cœur, que ta grâce s'étende à eux. Nous prions Seigneur pour ceux à qui nous avons année après année après année témoigné, mais qui ne répondent toujours pas. Nous ne voulons pas nous décourager parce que Seigneur ta grâce est suffisante. Et nous te demandons, nous te remettons Seigneur ces amis-là. Ces frères-là, ces membres de notre famille, entre tes mains ce, ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de les toucher et de les convaincre que Christ est ressuscité, est mort pour eux et ressuscité pour eux, afin qu'ils le croient et qu'ils le confessent de leur bouche et qu'en croyant, ils reçoivent la vie éternelle. En Jésus, nous te prions. Amen.